Pour la première fois au Beat of New Generation, G.E.V. Event a organisé une soirée de dark, un moyen de divertissement pour vacances. Jokana est parti. Ce 26 août 2017 au Snarba Beat of New Generation à 20 h précises, situé à deux pas de l'église Guido Maria Confort-Bokom Kujifa. À cet événement. Le concours de danse, des interprétations et autres. Gesta, Junior Dreams et bien d'autres artistes surprises. Passe, passe. 1500 plus conso. Contact 695 57 267. 670 34 55 87. 693 33 34 21. Et si vous ratez cet événement, vous avez raté le meilleur moment de vos vacances. JV Event, planificateur d'événements à Douala.